Mes chers participants, bien mes chers abonnés qui regardent cette scène. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer une lanterne. Voilà. Une lanterne. Mais ça serait très facile. Mais, mais maintenant, je vais vous montrer comment faire. Je vais vous dire les, les étapes que, que vous allez faire. De, pa de papier un ciseau et une colle une colle stick ou bien une colle pomade <coughs> que vous voulez alors d'abord euh, on prend on prend euh, cette cette feuille et on, on va le plier dans dans le donc comme ça voilà comme ça plié comme ça et ensuite on prend le ciseau et on va le couper ici pas ici pas pas ici de comme comme il est ouvert ici le fer qui est fermé et vous allez le couper. Et que, que vous voulez faire ça? Moi bon, j'ai aimé cette activité. Euh, C'est bon, je, je les règle aussi. Et que ça tout seul sur vous. Maintenant, je vais faire vous pour avoir vous comme moi. Euh, pour, euh, pour, comme dans le confinement du coronavirus. Voilà, on okay, fait encore comme ça. Voilà, comme ça, comme quand vous coupez comme un rideau. Ici, si il coupe pas bien, ça, ça, que je, te, je vais vous voir très, très facile et très rapide voilà voilà comme ça et, et après et à la fin comme ça et moi je vais réussir ce que j'ai bien coupé ça, ça voilà voilà on est presque fini alors euh, alors fabriquer une lanterne les participants qui qui euh, qui les bloquent, au lieu de les acheter, voilà comme ça, et voilà qu'est-ce que ça donne. les plié comme ça, je me rappelle plus comment comment faire. Et si vous fabriquez ça, comme ça, parce que c'était pas bien, dites les mots dans les commentaires, voilà comme ça, voilà comme ça, voilà ça ressemble vraiment à elle, regardez, voilà comme ça, ça vraiment vraiment à elle, moi bon, je vais faire une autre version, mais moi mais je vais le faire, allez. allez en faisant une, une colle. Voilà la colle, une colle stick, ou bien une colle ça, une stick, ou bien la colle pour vape. Allez, on colle, on colle, on colle, on colle. Et on fait, on fait comme ça, et on ferme la colle. On avait, je vais encore, comme ça. Alors, voilà. on le faire comme ça, une lanterne. Il faut faire bien de la colle, il faut bien coller. Allez, je, je refais la colle maintenant. La colle ici, il faut bien faire de la colle ici pour ne pas gâcher, pour pas être sali après. Bien de la colle. Hop, c'est fait dans la caméra. Alors, euh, ou bien, vous pouvez coller comme ça, coller comme ça, ou bien comme ça, moi je préfère comme ça. Comme ça, euh, je vais dire plutôt comme ça, ou bien euh, comme ça, à l'intérieur, euh, quand que vous voulez. Et plus l'important, c'est... Euh, je me rappelle plus que ce que je dois faire maintenant après. Alors, on fait comme ça. Il l'enterre. Voilà. Comme ça. il l'enterre. Voilà. voilà. Voilà. Bien collé, bien collé, bien, bien, bien collé. Voilà. Oh, ah, comme ça, je viens de comprendre. Et si, et si vous avez aimé cette vidéo, les, mes chers participants, faites, mettez un pouce bleu. Là. Comme ça, comme par exemple, il Et moi, bon, j'ai des, des dessins des activités. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça, on colle bien, comme ça. Voilà, ça ressemble vraiment à une longue -terre. Et alors, on prend une deuxième sauce pour faire euh, la poignée ici. Voilà, la poignée. Et alors, euh, on va couper ça. Qu'est-ce que vous voulez aller entraîner Entraîner à faire ça. Ça, c'est très facile. Voilà, ça, c'est vraiment. Moi aussi, j'étais comme vous. Et alors, euh... moi, je m'entraînais, je m'entraînais. Toujours, on doit voir la taille. Oui, ça, c'est la bonne taille. Et on prend la colle et on prend la colle et on fait comme ça. Et voilà. Et on fait comme ça. Et vous voulez faire ça, bien sans ça, et moi ça y est, c'est tout. Et si vous voulez, ça y est. Et moi, je vais faire ça après, voilà. Et voilà on a bien collé voilà notre euh, voilà ma deuxième lanterne est prête alors euh, alors vous pouvez le colorier c'est très dur de colorier bien laissez comme ça blanc et ça et ça vous pouvez faire que ce que vous voulez moi je, moi je vais faire ça avec les mêmes dessins vous le savez mes chers participants alors, si vous avez aimé cette vidéo, faites un pouce bleu, comme ça, et abonnez-vous à la chaîne. Dites des choses dans les commentaires, et moi, je vais vous faire ce que vous voulez. Et moi, je sais faire tout ça, ce que vous voulez, comme par exemple, dessiner une voiture, bien dessiner un dessin animé, ce que vous voulez. Et moi, je suis toujours prête de votre activité. Activité, dites-le-moi dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, euh, dites les moi dans les commentaires pour faire des moi des idées, des nouveaux comme, comme nouvelles vidéos, comme par exemple dessiner, dessiner ou bien une activité. Alors. Euh, alors si vous et si vous voulez pas rater mes nouvelles mes nouvelles vidéos, abonnez abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour pas rater des nouvelles vidéos. Et alors euh, alors si vous avez aimé cette vidéo, euh, euh, faites un pouce bleu. Allez, bye bye.